Est-ce que la Bible enseigne que les géants ont existé Parce que les gens vont lire l'histoire de David et Goliath et dire que c'est de la mythologie ou que ce n'est pas réel et que la parole de Dieu est remplie d'un tas d'histoires qui sont absurdes parce que personne ayant vécu n'a jamais mesuré plus de 2,75 m. De plus, la Bible enseigne que les géants existaient sur la terre. Des demi-géants ont existé à travers l'histoire. Les géants sont mentionnés tout au long de la Bible. Les géants sont mentionnés tout au long de la Parole de Dieu. Deutéronome, chapitre 2, la Bible dit ceci, les hymines y demeuraient auparavant. Notez ce qui est dit, peuple grand et nombreux et de haute taille, comme les Anakims, qui étaient aussi considérés comme des géants. Vous voyez le mot géant ici La Bible nous dit qu'il y avait un peuple qui était grand, ils étaient nombreux, ils étaient de haute taille, et ils ont été considérés comme des géants. Et voici ce que vous devez comprendre. Notre mot géant vient du mot gigantesque. Ça parle de gens qui, quand ils les ont vus, ils ont dit qu'ils étaient gigantesques. C'était des géants, ils étaient très grands, ils étaient immenses, comme les Anakin. Mais les Moabites les appelaient émimes. Donc remarquez qu'il y a eu des noms différents en ce qui concerne les géants. Lisez le verset 20 qui aussi était considéré une terne de géants. Les géants y demeuraient auparavant, et les Ammonites les appelaient Zamzoumines. Donc notez qu'ils ont encore des noms différents, dont les ont appelés les gens du pays. Mais ici, on nous dit qu'il y avait une terre des géants, et les géants y ont habité auparavant. Allez à Deutéronome chapitre 3, lisez le verset numéro 11. « Car seulement Og, roi de Bazan, demeura du reste des géants. » Remarquez qu'à ce moment, au temps où Moïse et les enfants d'Israël entrent dans la terre promise, il y a de moins en moins de géants. Ils sont en voie d'extinction, si vous le voulez. Et ici, on nous dit que seul Og, le roi de Bazan, demeura du reste des géants. Voici, son lit était un lit de fer. N'est-il pas à des enfants d'Amon Remarquez ce qui est dit. Sa longueur était de neuf coudées. Nous parlons du lit de ce géant, ok Il est dit que 9 coudées en était la longueur. Son lit mesurait 9 coudées de long. Une coudée fait environ 45 cm. Donc quand on parle de 9 coudées, on parle de 4 mètres et 5 cm. Combien mesurait le lit de ce gars Il faisait 4 mètres et 5 cm. Et remarquez, sa largeur de 4 coudées. Une largeur de 4 coudées. 4 coudées, c'est environ 1 mètre 80. Donc ce gars avait un lit de 4,05 m de long et 1,80 m de large. C'est un grand gars, n'est-ce pas Ça ne dit pas nécessairement que ce géant faisait 4,05 m de haut. Ça dit que son lit faisait 4,05 m de long et 1,80 m de large. Pensez que son lit était un peu plus grand que lui pour qu'il puisse s'y étendre, mais quand même, si vous avez besoin d'un lit si grand, vous êtes probablement un assez grand garçon. Vous êtes un grand gars. Lisez le verset 13. Et le reste de Galaad et tout basan, c'est-à-dire le royaume d'Og, je le donnais à la demi-tribu de Manassé. Toute la région d'Argob, avec tout Bazan qui est appelé, remarquez ce qui est dit, la terre des géants. Remarquez que, et encore nous pouvons regarder beaucoup de références différentes, mais notez que dans toute la Bible nous voyons cette idée qu'il y avait une terre des géants, il y avait une vallée des géants, il y avait un endroit où les géants vivaient, où les gens étaient considérés comme des géants. Allez à Nombre chapitre 13. Nombre 13.32 dit ceci « Et ils soumirent un mauvais rapport. C'est quand les enfants d'Israël étaient censés entrer en terre promise et ils ont envoyé des espions pour espionner la terre et ils sont revenus avec un mauvais rapport. » 12 hommes étaient allés espionner, Canaan, 10 étaient mauvais et deux étaient bons. Les dix sont revenus avec un mauvais rapport. Au chapitre 13, au verset 32, il est dit, « Et ils soumirent un mauvais rapport sur la terre qu'ils avaient examinée devant les enfants d'Israël. La terre que nous avons parcourue pour la reconnaître est une terre qui dévore ses habitants, et tout le peuple que nous y avons vu sont des hommes de grande stature. » Ils disent qu'ils ont vu des gens qui sont très grands, ce sont des hommes de grande stature. Verset 33, « Et nous y avons vu les yeux, hein? les fils d'Anak, qui sont descendants des géants, et nous étions à nos yeux comme des sauterelles, et nous l'étions aussi à leurs yeux. Et bien sûr, ils disent que quand nous avons regardé ces hommes gigantesques, nous nous sentions comme des sauterelles à leur vue. Nous nous sommes sentis comme de très petits individus à la vue de ces gens. Voici ce que vous devez comprendre, et c'est juste un petit exemple. Nous pourrions examiner d'autres passages, mais la Bible enseigne définitivement qu'il y avait des géants qui marchaient sur cette terre qu'il y avait des hommes de grande taille que nous regarderons en, en disant qu'ils sont gigantesques qui ont marché sur cette terre. Mais ce qui est intéressé, parce que les gens vont se moquer de la parole de Dieu et dire « ça n'existe pas les gens ». Mais dans l'histoire récente, car rappelez-vous que Goliath faisait à peine plus de 2m75 de haut. Il faisait 2 mètres 75 et un an, c'est ce qui est dit. Il faisait plus de 2m75 de haut. Dans l'histoire moderne, il y a eu des gens qui faisaient près de 2,75 mètres de haut, qui ont vécu dans l'histoire moderne documentée. Laissez-moi vous donner plusieurs exemples. Un gars du nom de Robert Wadlow faisait 2,72 mètres de haut. J'ai trouvé un article sur lui, voici ce qui est dit. Robert Wadlow, le géant de l'Illinois, a atteint la hauteur de 2,72 mètres. Wadlow est la plus grande personne confirmée à avoir vécu dans l'histoire moderne. Il y a aussi un autre homme du nom de John F. Carroll qui faisait 2 mètres 63 et il est né en 1932 à Buffalo à New York et il était surnommé le géant de Buffalo par les journaux médicaux. Il était atteint d'acromégalie qui lui a fait atteindre cette taille. Il y avait un gars nommé John Rogan, il faisait 2 mètres 69 et il était le deuxième plus grand humain de l'histoire connue. Est le plus grand d'ascendance africaine, et il n'a pas été mesuré officiellement avant sa mort. Le fait que j'essaye d'établir, et que même dans notre histoire connue, nous avons des photos modernes que je n'ai pas été déterré, ce sont des personnes légitimes qui ont réellement vécu, même dans notre histoire moderne, nous avons eu des gens qui ont mesuré 2,72 m. Quand vous regardez un homme qui fait 2,72 m de haut, vous regardez concrètement Goliath, vous savez parce que Goliath faisait 2 mètres 75, un peu plus de 2 mètres 75 de haut. Mais ce que je dis, c'est que ce n'est pas absurde que des gens grandissent jusqu'à cette taille en vivant longtemps. Nous ne parlons pas de gens de 150 mètres de haut, nous parlons de 2 mètres 75 de haut, 3 mètres de haut. Et partout dans le monde, on a découvert des villages et des grands sites où l'on a trouvé des squelettes de personnes qui font 2 m 75 de haut, 3 mètres de haut, 3 mètres 30 de haut, 3 mètres 60 de haut, 4 mètres de haut. C'est très bien documenté. Ça a été trouvé tout autour du monde. Écoutez, pourquoi serions-nous surpris quand la Bible nous dit qu'il y avait des gens qui marchaient sur cette terre et qui étaient gigantesques? Qui avaient des lits qui faisaient 4 mètres 05 de long et 1 mètre 80 de large? Vous vous demandez peut-être pourquoi nous n'en entendons pas parler? Parce que c'est très bien documenté. C'est documenté par des sources fiables. Pourquoi n'entendons-nous en pas parler de cette homme géante? trouvés partout autour du monde. Et vous pouvez faire des recherches sur ce sujet, mais voici la principale raison pour laquelle la science a choisi d'ignorer cette vérité des géants vivant sur cette Terre. C'est parce que la science n'est pas vraiment la science, c'est de la science faussement ainsi nommée dans notre pays de nos jours. Et ils ont un agenda qu'ils essaient de pousser et s'appeler l'évolution. Et voici le problème avec des géants existants il y a des milliers d'années. Ça crée une brèche dans leur conte de fait de l'évolution. Vous vous demandez pourquoi Parce que l'évolution enseigne que nous avons commencé en étant des petites créatures, et nous devenons plus grands et plus grands, et plus forts et plus forts, et un jour, on va être comme les X-Men, on va voler et faire toutes sortes de choses, nous allons devenir Dieu, nous allons devenir ceci, et c'est ce que l'évolution enseigne. En fait, si vous faites des recherches, ils nous disent que les êtres humains, et ceci est bien sûr un mensonge, ce n'est pas de la science, mais ils nous disent que les êtres humains sont tous venus d'un parent, parent singe qui mesurait en moyenne 1 mètre et 5 cm. Qu'il y avait ces singes qui faisaient 1 mètre 0,5 et ces singes ont appris à marcher et parce qu'il s'est marché maintenant il peut utiliser ses mains pour faire des outils. Et parce qu'il a des outils, il apprend à cuisiner de la nourriture. Et parce qu'il cuisine, il a plus de nutrition et le cerveau devient plus grand. Et il devient plus grand et plus grand et de plus en plus fort. Et voilà. Et voici le problème avec ça. Quand vous trouvez des centaines de personnes qui faisaient 4 mètres de haut et qui erraient sur cette terre, ça met le bazar là-dedans. Et voici pourquoi la parole de Dieu va toujours... Et écoutez, vous ne découvrirez jamais rien sur cette terre qui va contredire la parole de Dieu. Mais vous découvrirez toutes sortes de choses qui vont contredire la philosophie du monde, la fausse science du monde, les représentations du monde. Donc il est intéressant que la Bible nous dise que les géants étaient sur cette terre. On a trouvé des squelettes de géants partout autour du monde. Nous avons entendu dire même de nos jours qu'il y a des hommes vivants qui font plus de 2m42 de haut. Et il y a des gens dans l'histoire moderne qui faisaient 2m75 de haut, juste comme Goliath. Euh, un peu moins de 2m75 Goliath mesurait un peu plus de 2m75 l'essentiel est que la Bible est claire vous pouvez faire confiance à la parole de Dieu la parole de Dieu est vraie mais il y a un sujet si vous pouvez attendre une minute nous allons revenir à l'histoire de David et Goliath mais il y a un sujet dont je veux parler concernant les géants parce que nous avons le dispensationalisme de nos jours qui enseigne que les géants étaient le résultat des anges déchus s'accouplant avec des femmes humaines. Ok, maintenant c'est une fausse doctrine, c'est un faux enseignement. Nous rejetons le dispensationalisme à l'église Baptiste Verity, c'est juste un tas de mensonges, mais il le tire de Genèse chapitre 6, et je n'ai pas le temps de développer le sujet, je voudrais prêcher un sermon entier là-dessus, mais je veux vous montrer ceci à partir de la parole de Dieu, juste pour vous montrer quelque chose, parce que je veux que vous croyez au géants, mais je ne veux pas que vous croyez à ce conte de fées du dispensationalisme. Donc, le dispensationalisme enseigne que les anges déchus qui sont descendus avec Satan ont simplement épousé des femmes sur la terre et leur progéniture, et ce qui est devenu connu comme les géants. Et il tire ça de Genèse chapitre 6. Lisons ce qui est dit, verset 1. Et il arriva, lorsque les hommes commencèrent à se multiplier sur la surface de la terre, c'est au début de l'histoire de l'humanité et du monde étant peuplé, et que des filles leur furent nées, tout ça parle des êtres humains, verset 2. Notez ce qui est dit, que les fils de Dieu, les fils de Dieu virent les filles des hommes. Voici où nous avons notre premier problème avec nos amis dispensationalistes, parce que les dispensationalistes verront ce terme « fils de Dieu » et ils diront que ce sont des anges. Et ce ne sont pas seulement des anges, ce sont des anges déchus, d'accord Maintenant, voici ce qui est intéressant à ce sujet. Dans le Nouveau Testament, nous apprenons toutes sortes de choses sur les anges déchus qui ont suivi Satan. Jésus est constamment à les chasser. Jésus a constamment des conversations avec eux. Voilà ce qui est drôle. Comment sont-ils appelés dans le Nouveau Testament? Ils sont appelés des diables. Ils sont appelés des démons. Donc, nos amis dispensationalistes veulent que nous pensions que ce que Jésus a appelé des diables, ce sont les fils de Dieu de l'Ancien Testament. Je veux dire, est-ce que cela a un sens? Les fils de Dieu, ils diront que ce sont les anges, les anges Jésus, les diables. virent les filles des hommes, ce sont les femmes humaines selon eux qu'elles étaient belles, et ils en prirent pour femmes d'entre elles toutes celles qu'ils choisirent. Maintenant, il y a un autre problème. Jésus a spécifiquement dit que les anges ne sont pas donnés en mariage, que les anges ne se marient pas, que les anges, vous savez, ce sont des esprits. Ils n'ont pas de corps de chair pour pouvoir avoir ce type de relation de toute façon. Mais selon eux, ils ont pris comme épouse toutes celles qu'ils choisirent. Verset 3, et le Seigneur dit... Mon esprit ne contestera pas toujours avec l'homme, car lui aussi n'est que cher, cependant, ses jours seront de 120 ans. Verset 4. Il y avait des géants sur la terre en ces jours-là, et aussi après cela, lorsque les fils de Dieu, encore une fois ce sont les soi-disant anges du diable, vinrent vers, vers les filles des hommes, et elles leur enfantèrent des enfants, ceux-ci deviennent des hommes puissants, qui jadis étaient des gens de renom. Alors, voici ce qu'ils disent. Parce que dans le verset 4, il est dit qu'il y avait des géants sur la terre en ces jours-là. Vous voyez, ça parle des géants. Et vous dites, d'où les géants viennent-ils? Ils diront que les fils de Dieu sont venus vers les filles des hommes, et elles leur ont enfanté des enfants, ceux-ci de vers des hommes puissants, et ils diront que ces hommes puissants, c'était les géants qui jadis étaient des gens de renom. Maintenant, il y a quelques problèmes avec ça. Partout dans la Bible, le terme « homme puissant » est utilisé. Vous savez ce que cela signifie dans la Bible Qu'est-ce que « homme puissant signifie » signifie Cela signifie juste un guerrier ou un soldat, quelqu'un qui se bat pour gagner sa vie, quelqu'un dans la carrière et de combattre des batailles. C'est ce que c'est partout ailleurs dans les Écritures. Mais ici, on nous dit « Oh non, ce sont les géants ». Laissez-moi vous donner quelques éléments à considérer, parce qu'ils veulent que nous croyions que les fils de Dieu, dans Genèse chapitre 6, étaient des diables, ou des démons, ou des anges déchus. Et ils sont venus vers les filles des hommes, et ils ont produit ces puissants hommes. Gardez votre doigt dans le chapitre 6 de Genèse, nous allons y revenir tout de suite. Allez à Hébreu chapitre numéro 1 et lisez le verset 4. J'espère que vous pensez que c'est intéressant. Je pense que c'est intéressant. Je pense que chaque fois que vous étudiez la parole de Dieu, c'est intéressant. Hébreu chapitre 1. Lisez le verset numéro 4. Notez ce que dit la Bible, Hébreu chapitre 1 verset 4, vous dites, est-ce que les fils de Dieu sont des anges déchus selon la Bible Est-ce que les fils de Dieu, euh, voici l'essentiel, nous n'utilisons pas un livre de théologie, nous n'utilisons pas des commentaires, nous laissons la Bible se définir elle-même, nous laissons la parole de Dieu, nous comparons les choses spirituelles avec les choses spirituelles, nous laissons la Bible nous dire si les fils de Dieu peuvent être des anges, et même plus que ça, des anges déchus. Ce à quoi nous nous référons comme des démons ou des diables. Hébreux, chapitre 1, verset 4. Notez ce que dit la Bible, étant fait bien plus supérieur aux anges. Je veux que vous compreniez, le contexte et Jésus. Vous pouvez lire les versets 1 à 3 pour en tirer le contexte. Nous n'allons pas le lire pour gagner du temps. Mais nous parlons de Jésus ici. Et voici ce que dit la Bible. Dieu le Père a fait Jésus bien plus supérieur aux anges. En parlant de Jésus étant d'une autorité supérieure aux anges. Puisqu'il, parlant de Jésus a, par héritage, obtenu un nom plus excellent que Un nom plus excellent que qui Que les anges. C'est le contexte que Jésus est mieux que les anges, et il a un nom plus excellent que les anges. Verset 5, « Car aucun des anges a-t-il jamais dit ?» Maintenant, le « il » ici se réfère à Dieu le Père, parce que Dieu le Père est celui qui a rendu Jésus meilleur que les anges, qui lui a donné un nom plus excellent que les anges. Et au verset 5, il est dit, « Car auquel » ça essaye de nous expliquer comment il a fait Jésus meilleur que les anges, comment il a fait Jésus plus excellent, qui lui a donné un nom plus excellent que les anges. Il est dit, « Car auquel des anges a-t-il jamais dit, « Tu es mon fils aujourd'hui, je t'ai engendré. » Avez-vous saisi Voici ce qui est dit. Il est dit, « Je n'ai jamais regardé un ange et dit, « Tu es mon fils aujourd'hui, je t'ai engendré. » Et encore, et ce qui est dit ici, c'est répété il est dit, « Ok, à propos de ça, auquel des anges a-t-il dit Je lui serai un père et il me sera un fils. » Et si vous étudiez le contexte, c'est qu'il est dit que je n'ai jamais dit à un ange qu'il est mon fils. Je n'ai jamais dit à un ange que je suis son père et qu'il sera mon fils, mais je l'ai dit à Jésus qu'il est mon fils et c'est pourquoi il a un nom plus excellent et c'est pourquoi il est meilleur que les anges. Donc écoutez, Hébreu chapitre 1 nous dit que Dieu n'a jamais regardé aucun ange, encore moins un ange déchu. Et l'a appelé son fils. Mais pourtant, les dispensationalistes veulent que nous croyions que dans le chapitre 6 de la Genèse, les fils de Dieu sont des anges déchus, des démons. Écoutez, quand vous étudiez la parole de Dieu, ça ne se peut pas, ça ne peut pas être ça. Écoutez, ça peut faire de bons films de science-fiction, mais ce n'est pas vrai. C'est juste que ce n'est pas la parole de Dieu. Vous dites d'accord. Alors, qui sont les fils de Dieu? Allez à 1 Jean chapitre 3. Vous êtes dans Hébreu, vous passez le livre de Jacques, passez un Pierre, deux Pierres, un Jean. Un Jean, chapitre numéro 3. Un Jean, chapitre 3. Écoutez, vous demandez qui sont les fils de Dieu. Voilà ce que vous devez comprendre. Dans cette église, nous laissons la parole de Dieu nous dire ce qu'un terme signifie. Donc, voici l'essentiel. Quand vous étudiez ce terme fils de Dieu tout au long de la Bible, il n'y a qu'un seul thème cohérent, d'accord? Ça parle soit du Fils de Dieu, le Seigneur Jésus Christ, mais il y a aussi d'autres fils de Dieu dans la Bible. Qui sont-ils 1 Jean, chapitre 3, verset 1. Voyez quelle sorte d'amour le Père nous a concédé pour que nous, ces gens qui parlent, pour que nous soyons appelés les fils de Dieu. Par conséquent, le monde ne nous connaît pas parce qu'il ne l'a pas connu. Vous savez qui la Bible appelle les fils de Dieu tout au long des Écritures Ce sont les chrétiens, les croyants, c'est les gens qui ont cru en Christ. Jean 1,12, vous n'avez pas besoin d'y aller, en fait revenez au chapitre numéro 6 de la Genèse, mais Jean 1,12 dit ceci, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu en parlant de Jésus, à eux il a donné pouvoir de devenir les fils de Dieu, c'est-à-dire à ceux qui croient en son nom. » Donc qui sont les fils de Dieu À travers toute la Bible, c'est un groupe de gens, ce sont ceux qui croient en Jésus Christ, ceux qui croient au Seigneur, ceux qui font appel à lui pour le salut. Donc vous demandez, qui sont les fils de Dieu dans Genèse chapitre 6 il y a quelque chose qui m'échappe ici. Et vous dites, quel est le problème ici Je pense que le problème est que ces croyants ont été attelés inégalement avec les incroyants. Et ils ont fini par produire ces hommes puissants, ces hommes de renom, ces grands hommes, juste des hommes normaux qui sont allés conquérir le pays et ils sont devenus très vils et méchants. Pourquoi Parce qu'à chaque fois que vous allez vous attacher à des gens mondains, ils ne vous rendent pas meilleurs, ils vous rendent pire. Le monde a fini par devenir violent, c'est ce que la Bible dit, que Dieu a fini par inonder la terre, et tout a recommencé avec Noé. Mais je veux vous montrer une autre chose, et nous allons revenir à David à Goliath, Genèse chapitre 6, verset 4. Parce qu'au verset 4, il est dit qu'il y avait des géants sur la terre en ce jour-là, donc ça doit parler des géants. Mais écoutez, même si vous ne connectez pas Hébreu 1, 1 Jean 3, Jean chapitre 1, même si vous ne faites pas la connexion avec quand Jésus a dit que les anges ne sont pas donnés en mariage, que dans la résurrection nous serons comme les anges dans le sens où nous ne serons pas donnés en mariage, même si vous oubliez tout ça, une simple lecture du texte vous dira que ce qu'ils enseignent n'est pas vrai. Lisez le verset 4. Il y avait des géants sur la terre en ces jours-là. Et aussi, notez ces deux mots, après cela. Après cela. Après quoi Après le fait qu'il y avait des géants sur la terre en ces jours-là. Lorsque les fils de Dieu verrent vers les filles des hommes, parce qu'ils nous disent, les fils de Dieu venant vers les filles des hommes sont des anges Jésus allant vers les femmes et les enfants des enfants. Ceux-ci de vers des hommes puissants qui étaient jadis des gens de renom. Ils vont dire que ce sont les géants. Il y a un problème avec ça. La Bible nous dit qu'il y avait des géants sur la terre en ces jours-là. Et les fils de Dieu allant vers les filles des hommes n'est arrivé seulement qu'après ça. Alors comment est-ce que ces fils de Dieu, qui seraient des diables, aurait produit les géants, alors que la Bible nous dit qu'il y avait déjà des géants sur la terre en ces jours-là. Ils étaient déjà là. Donc une simple lecture du texte, juste regardez quand il est dit, et aussi après cela, cette chose est arrivée entre les fils de Dieu et les filles des hommes. Et vous pourriez poser une question, pourquoi même mentionner les géants Pourquoi mentionner cela Voici mon avis sur ceci. Mon avis à ce sujet est que Dieu nous dit qu'avant le déluge, les géants étaient beaucoup plus nombreux après le, déluge. Après le déluge, vous avez Moïse entrant dans la terre de Canaan et ça parle de la terre des géants, de la vallée des géants, du royaume des géants. Et jusqu'au moment où vous arrivez à David et Goliath, il y a cinq géants restants qui sont identifiés. Je pense que la Bible nous dit qu'avant le déluge, les géants étaient plus, plus nombreux, qu'il y avait beaucoup plus de géants sur la terre en ces jours-là. Après le déluge, beaucoup sont morts. Mais il n'était pas là comme le résultat des fils de Dieu allant vers les filles des hommes, parce qu'il est dit que les géants étaient là et toute la chose avec les fils de Dieu, quoi que vous croyez que ça soit, est arrivé après ça, ok Il est dit que c'est arrivé après ça, donc vous ne pouvez pas me dire que les géants en étaient le résultat si cela est arrivé après les faits. De toute façon, vous dites, pourquoi voulez-vous examiner ceci Voilà pourquoi j'examine ceci, parce que nous devons laisser la Bible être notre autorité finale. Et c'est pourquoi vous devez faire attention en écoutant des prédicateurs qui ne font que suivre des commentaires. C'est intéressant, ça fait de bonnes lectures, je comprends ça, mais ce n'est pas réel, ce n'est pas la parole de Dieu, ce n'est pas vrai.